Deuxième vidéo de live coding sur Git. Après la première vidéo qui explorait les possibilités d'un dépôt Git utilisé par un seul utilisateur, on va mettre cette fois-ci un deuxième utilisateur dans la boucle. Alors, ma fenêtre est restée à sa place depuis la première vidéo. C'est la fenêtre de droite. Voilà, connectée en tant que fil. Et sur la gauche, un collaborateur s'est joint à moi, c'est Bob. En fait, c'est un une connexion supplémentaire sur mon ordinateur, mais sous couvert d'une identité différente, ce qui va permettre de simuler pleinement l'usage d'un même dépôt avec euh, des utilisateurs différents. Alors pour rappel, dans le cours, voilà ce qu'on avait vu, les quatre niveaux de stockage. La première vidéo de live coding s'est intéressée uniquement à la partie locale, le répertoire de travail, l'index le dépôt local. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un dépôt distant. On va gérer cette couche-là. On va passer par un site pour le faire, Bitbucket en l'occurrence. Et c'est ce qui va nous permettre de servir de point de synchronisation entre euh, les deux utilisateurs qui sont derrière. Alors la première des choses à faire, c'est d'aller justement sur Bitbucket et de se créer euh, un... Un repository, donc c'est le nom anglais de dépôt, hein, un, un dépôt sur euh, sur ce site. C'est relativement simple. Voilà, je vais le faire sous couvert de l'identité des enseignants du département euh, informatique puisque Bitbucket nous a donné une, une licence académique, raison pour laquelle vous l'utiliserez bien souvent dans les, dans les TP ce qui ne vous empêchera pas de vous créer par ailleurs un compte là où vous voulez. Euh, je vais choisir le cours-git, et bah, je vais lui donner le même nom que le nom que je lui ai donné en local. Voilà, c'est rapide. Tout en haut, il y a une ligne de commande qui est d'ores et déjà affichée c'est celle qui va pouvoir euh, être utilisée par euh, Bob tout à l'heure voilà, je la copie-colle mais je ne l'exécute pas encore hein, je, je vous expliquerai pourquoi dans un premier temps, ce qui m'intéresse c'est euh, ce passage là connecter votre dépôt existant à Bitbucket et je suis dans cette situation puisque j'ai un dépôt existant et je veux le raccorder bien, il se trouve que les lignes de commande me sont donnés, donc là aussi, je n'ai qu'à copier-coller, mais cette fois-ci sur le profil de fil, pour euh, raccorder mon dépôt local à ce dépôt distant que je viens de créer, que je viens de créer sur Bitbucket. Voilà, la première commande est exécutée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est relativement lisible. « Remote », c'est la gestion des dépôts distants. « Add, j'en ajoute un. « Origine, c'est le petit nom que je lui donne. Et juste à côté, euh, l'URL euh, qui lui correspond. À ce stade-là, il n'y a que le lien qui est établi entre les deux, la synchronisation n'a pas encore été faite, et la synchronisation, c'est justement l'objet de la deuxième ligne de commande qu'on nous donne. Alors, toutes les synchronisations reposent sur deux commandes de base, pour faire simple, il y en a un peu plus, mais on va dire deux. Push, qui permet d'envoyer les fichiers locaux vers un serveur, et pull qui permet de faire exactement l'inverse. Git push, git pull, normalement ça s'utilise tout seul, mais là, comme c'est la première fois que j'utilise push, Bitbucket m'a ajouté euh, ce complément de commande, au moins U origin master, c'est ce qui va permettre de créer l'association entre ma branche locale master et la branche distante origin. Hein, c'est le nom qui lui a été donné à cet endroit-là. Ces paramètres additionnels, ils ne sont exécutés qu'une fois. Les fois d'après, je ferai simplement des guides push. Voilà. Mon dépôt local est synchronisé avec le dépôt distant. Et si je vais sur euh, Bitbucket, il faut que je change de, de page. Voilà. Je retrouve tous les commits qui ont été créés dans la première vidéo de Live Coding. En cliquant sur un commit en particulier, je retrouve le contenu qui pourrait m'être affiché par ailleurs, par Show en local, sauf que là, cette fois-ci, l'affichage est réalisé à l'intérieur du site web. Bon, Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, hein, les informations sont globalement les mêmes. Je vais me diriger vers les paramètres, voilà. En particulier, euh, la gestion des utilisateurs et des groupes. Et ici, je vais dire que je travaille avec Bob, qui est euh, un coéquipier avec qui je travaille euh, de temps en temps. Je vais lui donner des droits d'écriture. C'est chose faite. Voilà. Donc maintenant, Bob a le droit de récupérer ce dépôt qui était privé à la base. Il va même avoir le droit d'écrire à l'intérieur. En cliquant sur « Source voilà, », je récupère bien les trois fichiers qui sont gérés par mon dépôt pour le moment. Alors, Bitbucket, je vais l'abandonner dans un premier temps. Et euh, je vais aller sur la fenêtre de Bob pour que, justement, il fasse le, le clonage. Hein. Donc, pour mémoire, deux façons de créer un dépôt, avec init un dépôt vide et avec clone, le clonage d'un dépôt existant. Voilà. Alors là, ce qui m'est demandé, c'est une passe-phrase. La passe-phrase, c'est ce qui va permettre de débloquer la clé SSH de Bob. Vous remarquerez que cette opération n'a pas été demandée pour Phil, alors que pour autant, elle a également été effectuée, pour une raison toute simple, c'est que Phil a mis en place ce qu'on appelle un SSH agent, ça sera expliqué dans la dernière vidéo de cette série, la gestion des clés SSH. Il y a un SSH agent qui est en route pour Phil, qui répond à la place de Phil à ce genre de questions. Et pour le coup, Phil n'a pas besoin de le faire. C'est impossible à mettre en œuvre pour Bob, parce qu'il ne peut, peut pas y avoir deux SSH agents sur la même machine. Donc, Bob rentre sa passphrase, qui est globalement la même chose qu'un password, password, passphrase, sur le principe, une passe est censée être nettement plus longue qu'un qu password naturellement. Et voilà, on dit, le dépôt a été cloné. Et effectivement, si Bob regarde dans son répertoire, il retrouve ce fameux répertoire GEO. Voilà. Alors, je peux faire un git log de chaque côté. Et je vais bien constater que... Phil et Bob sont complètement synchronisés. Comment je le sais ben, Il suffit que je regarde quel est le dernier commit. C'est A90C2 dans chacun des cas. Par ailleurs, Phil est sur un dépôt qui est clean, et Bob est également sur un dépôt qui est clean. Donc on a la garantie que ces deux répertoires de travail sont rigoureusement identiques. Et on va pouvoir se lancer sur la première expérimentation. Alors, comment est-ce qu'on va fonctionner D'abord, une expérimentation simple qui va juste nous permettre de comprendre le fonctionnement. Et Puis ensuite, on partira sur deux cas un petit peu plus particuliers. Phil, de son côté, travaille sur les points. Voilà. Il va ajouter le constructeur complet en disant zis.a abs est égal à a et est égal o. Ça c'est fait. Phil de son côté fait un commit. Comme d'habitude, il ajoute ses modifications dans l'index. Les modifications sont prêtes pour un commit et git commit -m je vous rappelle la valeur de cet alias git commit -m ajout d'un constructeur voilà là quand je fais un git log je vois que le dernier commit c'est 61a chez bob chez bob le dernier commit, c'est A90, c'est-à-dire c'est celui-ci. Je vois bien que les deux dépôts ne sont plus dans le même état. Hein Phil a avancé de son côté et Bob est resté sur place. Alors Bob, on va le faire avancer aussi, mais il va travailler sur euh, l'autre fichier. Bon, on se doute bien qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, hein, mais euh, ça vaut quand même le coup de regarder ce que, ce que ça donne. Je ne vais pas forcément tout mettre, hein. on va dire « largeur » égale 0, c'est un entier, oui c'est ça, et puis « hauteur » égale 0. Voilà. Bon, on peut ajouter un « coin » égal du point ». Voilà, donc Bob a travaillé de son côté, comme Phil il peut constater qu'il y a des modifications dans son « working directory » il va ajouter le fichier correspondant dans l'index et faire un commit. Voilà. Donc, en faisant un git log de chaque côté, hein, on voit bien qu'ici, il y a un commit qui est commun, mais qu'après, chacun est parti sur son propre chemin. L'enjeu maintenant, ça va être de synchroniser ces deux, ces deux dépôts. Alors, on va faire passer l'un des deux en premier. On va dire par exemple que Bob est le premier à envoyer son travail. Il va faire un guide push. Et là, vous remarquerez qu'il n'y a pas moins eu origine master. La passe phrase est redemandée. Voilà, tout est parti sur le, le dépôt distant. Phil, de son côté, s'il a reçu une notification, ce qui est souvent le cas hein, sur des sites comme GitHub et Bitbucket, on peut paramétrer les choses pour recevoir un mail automatiquement quand quelque chose est envoyé. Eh bien, il peut récupérer le travail de Bob, donc pool, dans un premier temps. Voilà. Et là, si on regarde l'état des logs, eh ben je vois que j'ai récupéré le commit de Bob. En regardant ce qu'il y a à l'intérieur de rectangle.java, je retrouve bien, avec la faute introduite par Bob, je retrouve bien ce qui a été fait par Bob. En revanche, en revanche, euh, moi j'ai toujours pas envoyé mes, euh, mes modifications, j'ai toujours pas envoyé mon commit, donc naturellement Bob n'a pas pu le récupérer non plus. C'est ce que je vais faire maintenant. Git push, ça permet d'envoyer le commit que j'ai de mon côté. Voilà, il est envoyé. Et de l'autre côté, pour le coup, si Bob fait un git pull, eh ben, il récupère le commit de fil. Point intéressant, si on fait un git log de chaque côté, on remarque que fil est en EDC05 et Bob est en EDC05. Le fait d'avoir fait ce chasse croisé de push et de pull fait que finalement, chacun a envoyé ses modifications et a récupéré celles de l'autre. Le fait que les deux dépôts soit au même, euh, dans le même état hein, par rapport au, au dernier comité réalisé, montre que l'un et l'autre ont euh, des répertoires qui sont strictement identiques. Et tout va toujours fonctionner de cette façon-là. Hein. Les, euh, les communications sont en paire à pair et même si on a 5 ou 10 euh, collaborateurs, ou, ou plus, hein, ça ne change absolument rien, chacun envoie ce qu'il a et récupère ce que les autres ont envoyé. C'est toujours des relations pair-à-pair, -pair, en tout cas avec un serveur tel qu'il a été introduit ici. Alors, ça c'est quand même la situation simple, puisque chacun a travaillé dans un fichier différent. On va essayer de corser un petit peu les choses en travaillant de part et d'autre, dans le, même, euh, dans le même fichier. En l'occurrence, on va bosser dans, euh, dans Rectangle. Alors, je ne vais pas mettre 50 lignes, hein, mais on va dire ici, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre On pourrait mettre largeur égale L. Hein, voilà. Et puis du côté de Bob, on pourrait mettre, alors on va se mettre à un autre endroit quand même, hein, puisque c'est ce que je vous avais dit. Euh, on peut travailler à plusieurs dans le même fichier, mais il faut que ça soit à des endroits différents. On va dire ici, euh, largeur, non, c'est pas ça que je voulais, on va dire, euh, point, point, translation, de dx, dy. Voilà, hein, donc, Phil a fait une modification à cet endroit-là. Bob a fait une modification à cet endroit-là. Et c'est dans le même fichier. Chacun s'en va. Fait son commit. Donc ici, c'était... Euh, J'ai déjà oublié... Bob, lui, il a défini la translation, ça je m'en rappelle. Ok. Donc chacun a fait son commit dans son coin, mais ces commits sont naturellement, pour le moment, euh, euh, en local. Alors, comme tout à l'heure... Bob va envoyer son travail. On va introduire une petite variante ici. Je vous avais dit tout à l'heure que Phil avait reçu un mail et qu'il avait commencé à récupérer le travail de Bob avant d'envoyer le sien. Imaginons que Phil n'a pas vu son mail et lui aussi va envoyer son travail. Donc il va faire un guide push comme Bob. Et là... Message d'erreur. Message d'erreur qui dit les mises à jour ont été rejetées, sous-entendu celles que vous essayez d'envoyer, car la branche distante contient du travail que vous n'avez pas en local. Alors, ce message, vous l'aurez systématiquement dans ce genre de situation. Vous n'avez pas le droit, en tant qu'utilisateur, d'envoyer votre travail, les commits que vous avez réalisés, tant que vous n'avez pas récupéré. Tous les nouveaux commits qui ont été déposés sur le serveur. Dès que vous aurez récupéré ces commits, vous aurez le droit d'envoyer votre propre travail. Hein Rien ne vous oblige à le faire tout de suite, c'est vous qui choisissez le moment où vous voulez le faire, mais il faut forcément récupérer le travail des autres avant d'envoyer euh, le vôtre justement. Donc le guide push n'est pas passé, ben, je vais faire un guide pull comme tout à l'heure. Voilà, là j'ai récupéré le travail de Bob, on peut jeter un petit coup d'œil au passage pour vérifier effectivement qu'il y a euh, l'instruction que j'ai ajoutée de mon côté et qu'il y a celle de Bob. Hein. Bob, si on regarde de son côté, il y a naturellement ce qu'il a fait lui, mais il n'a pas encore récupéré ce que euh, Phil euh, a fait du sien, et c'est logique puisque Phil ne l'a pas encore envoyé. Maintenant Phil peut envoyer son travail. Ça va passer puisqu'il a pas de commit nouveau sur le serveur qu'il aurait à récupérer. Logiquement, Bob, de son côté, reçoit une notification. Il comprend qu'il doit faire un pool. Il récupère son travail. On regarde où on en est de part et d'autre. Phil est dans le commit 0.9e80. Bob aussi. Les deux... « Répertoire de part et d'autre sont clean », ce qui veut dire que les travaux ont bien été fusionnés. Ça, c'est le cas normal. C'est le cas qui devrait toujours se passer, à vrai dire. À savoir, chacun travaille sur une zone bien déterminée de son projet. La dernière situation que je vais mettre en évidence à l'intérieur de cette démonstration, à l'intérieur de cette vidéo, c'est euh, les problèmes de conflit si deux utilisateurs travaillent au même endroit hein, on va voir ce que ça donne exactement et on va voir que c'est pas si grave que ça même si ça ne devrait jamais arriver hein. imaginons que Phil et Bob euh, se sont mal compris et chacun va travailler sur la même zone on pourrait dire par exemple modifier largeur voilà Phil, de son côté, fait donc largeur plus égale dL. Voilà. Et Bob, de son côté, fait largeur est égal à largeur plus dL. Alors, je fais exprès de mettre une instruction qui est un petit peu différente. Hein. On peut imaginer aussi que voilà, Bob a mis un commentaire... Hein. Voilà. Donc là, que va-t-il se passer dans cette situation bon, Dans un premier temps, tout va bien se passer, dans le sens où chacun peut faire son commit, puisque euh, c'est des opérations qui restent complètement locales, qui n'ont pas euh, d'incidence euh, ni sur le serveur et encore moins naturellement sur les autres euh, collaborateurs. Hein. Voilà du côté de fil. Je vais reprendre exactement le même message de log, ou à quelque chose près. Voilà. Regardons maintenant ce qui va se passer quand euh, ces deux utilisateurs vont essayer de se synchroniser. Comme d'habitude... C'est Bob qui envoie son travail en premier. Bon, ça pourrait être l'inverse, hein, ça ne change pas grand-chose. Ici, Phil ne bah, va pas essayer de faire un guide push, puisqu'on vient de voir que ça pose problème. On n'a pas le droit de faire un push tant qu'on n'a pas récupéré les derniers commits euh, arrivés sur le serveur. Et on sait qu'il y en a, puisque Bob vient d'en envoyer un. Donc, on va tout de suite récupérer le travail de Bob. Voilà. Et là, on a un nouveau message d'erreur, qui n'est pas le même que tout à l'heure. Le commit de Bob a été récupéré. Git nous annonce qu'il essaye de faire une fusion automatique de rectangle.java, mais il y a un message d'erreur. Conflit. Conflit de fusion dans rectangle.java. Alors, la suite du message nous indique ce qu'il faut qu'on fasse. La fusion automatique a échoué. régler les conflits et valider le résultat si je lance un éditeur sur le fichier en question, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens cette zone très particulière ici, avec des chevrons dans un sens, des chevrons dans l'autre, une ligne d'égal euh, qui sépare tout ça, et en fait, je retrouve la partie de Bob et la mienne qui sont présentées. Étant donné que c'est moi qui ai fait le pool, c'est à moi de résoudre les éventuels conflits qui peuvent arriver alors euh, c'est à moi de les résoudre ça m'empêche pas éventuellement de contacter bob si j'ai un doute sur finalement la meilleure des deux instructions ou euh, sur les choix qu'il faut finalement arrêter pour résoudre ce conflit mais physiquement c'est moi qui vais le faire en tant que fil puisque le conflit est arrivé sur mon compte le meilleur moyen de résoudre ce conflit c'est donc de supprimer tous les codes de contrôle qui ont été euh, ajoutés par, euh, par Git. Hein. Et puis on va par exemple couper la poire en deux en disant qu'on garde le commentaire euh, de Bob, mais on garde l'instruction de fil. Voilà, c'est le meilleur moyen de faire. J'enregistre, régler les conflits, valider le résultat. C'est exactement ce que je vais faire. Je n'ai plus qu'à lancer un guide commit. Voilà, je peux maintenant envoyer mon résultat. Bob peut le récupérer. Et si je regarde de part et d'autre, où est-ce qu'on en est dans un cas comme dans l'autre, Bob est en 6262b, et Phil est en 6262b, ce qui veut bien dire que l'un comme l'autre ont exactement le même working directory. Ça peut se vérifier aisément de cette façon-là. Voilà. Donc, avec euh, ces trois démonstrations qui font globalement euh, la même chose, hein, mais qui vous présentent de façon graduelle les différents cas de figure, sachant que, je le répète, le dernier ne devrait pas arriver si euh, les différents développeurs euh, se sont bien concertés en amont pour comprendre euh, où est-ce qu'ils devaient intervenir. Mais si jamais ça arrive, ben, vous avez vu que ce n'est pas non plus très difficile à résoudre. Hein. Voilà le schéma normal de fonctionnement, de synchronisation entre deux utilisateurs, et encore une fois, s'il on en a plus, eh bien, le principe sera exactement le même. Et ça conclut euh, cette deuxième vidéo. A bientôt pour la suite